L'outil qui va être essentiel pour la fabrication des flûtes, mais finalement il n'y en a pas qu'un. Ça va être une scie à ruban, ça va être un tour, un tour à bois. Ça va être aussi euh, différents petits outillages qui vont servir à, à façonner la flûte. Mais je crois que l'outil principal, eh c'est le savoir-faire.